Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, voici votre horoscope pour la semaine du 9 au 15 août, signe par signe, et donc si vous voulez plus de détails sur votre propre thème, vous allez sur Tipeee, vous pouvez nous retrouver aussi sur nos réseaux sociaux, Instagram et Twitter, en n'oubliant pas évidemment de vous abonner et aussi de consulter évidemment l'horoscope du mois d'août fait alors cette fois-ci par euh, signe, une vidéo par signe. Musique Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de, ce, de cette semaine, eh bien euh, il y a que du positif, c'est formidable! Hein? Toutes les planètes sont en harmonie avec vous, à commencer par Mercure qui vous donne la tchatch, qui vous permet de vous exprimer et d'être écouté, de faire de l'humour! N'hésitez hein? surtout pas à faire des bonnes blagues, ça fera rire tout le monde et ça vous attirera toutes les sympathies, alors vraiment euh, vous n'aurez aucun euh, problème relationnel a priori. Vénus est également en bonne position, d'ailleurs euh, au tout début de la semaine elle est euh, en, en bon aspect avec Jupiter, donc euh, vos affaires de cœur devraient euh, vraiment euh, vous convenir, ça devrait marcher comme vous le désirez, que vous soyez en couple euh, avec une Belle harmonie avec votre conjoint ou que vous soyez euh, célibataire et euh, avec des possibilités de faire des rencontres, hein, parce que la Vénus en Lion elle est très sentimentale et vous serez vous-même un petit peu plus sentimental que d'habitude et même plus euh, démonstratif hein, de ce que vous ressentez. Donc ce sera euh, assez séduisant hein, pour les autres. Et alors vraiment, au niveau de l'énergie, Mars est elle aussi en Lyon, euh, donc euh, bah vous disposez d'une bonne dose d'énergie, de compétitivité, euh, de, de désir de rivaliser, euh, tout ça euh, étant également positif si vous n'êtes pas en vacances. Hein, euh, si vous travaillez, bah vous serez euh, comment dire, euh, euh, le meilleur finalement dans ce que vous ferez, parce que euh, bah, vous aurez à cœur de donner une bonne image de vous. Hein. Le lion est un signe d'image et euh, en général quand les planètes sont bien disposées comme c'est le cas, eh bien les autres ont une super euh, image de vous et euh, bon, euh, bien évidemment vous vous sentirez bien dans votre peau, euh, même parfois euh, Regarder avec une certaine admiration, flatté par des compliments... Euh, bon, euh, je pense que vous boirez euh, du petit lait comme on dit. Deux bonnes journées pour vous, c'est vendredi et samedi, parce que la lune sera en sagittaire, signe des, des voyages, donc c'est très possible que vous vous déplaciez hein, pendant ces deux jours, que vous alliez euh, ou que vous partiez en vacances parce que c'est encore temps, hein, euh, si vous prenez la deuxième quinzaine d'août et euh, ou alors que vous, simplement que vous rentriez, hein, c'est possible aussi que vous repreniez le travail euh, après le 15 août. Toujours est-il qu'il euh, y a euh, euh, de l'évasion dans l'air du mouvement, bref, vous serez à votre aise. Taureau et ascendant Taureau, dans votre horoscope de cette semaine, eh bien toutes les planètes sont en Lion, enfin la plupart. Hein. Euh, le Lion étant, je vous l'ai déjà dit, certainement un signe important de votre thème, euh, parce que c'est un une des quatre bases hein, de votre zodiaque qui gère euh, finalement ce qui est l'objet principal hein, du, du Taureau, c'est-à-dire la famille, le côté protection de la famille, euh, et les autres protections que sont la maison, les maisons de vacances, les endroits où vous habitez en général. Et donc euh, c'est euh, comment dire une semaine très cocooning, hein, très familiale, vous serez peut-être dans un endroit euh, bon, où vous vous sentirez bien, où vous avez des souvenirs, par exemple, parce qu'avec mercure en lion, vous allez forcément évoquer des souvenirs. Et alors là, euh, je pourrais dire au à certains d'entre vous, du premier er décan par exemple, que euh, peut-être des souvenirs euh, vont remonter à la surface et pas toujours des souvenirs euh, agréables, euh, des choses que vous aviez oubliées, peut-être, et euh, qui vont euh, un petit peu vous remuer, mais ça va durer deux 3 jours, hein, c'est pas, euh, pas du tout quelque chose... Euh, ça vient s'inscrire dans une suite logique euh, de l'évolution qui est la vôtre en ce moment, euh, qui est peut-être un peu chaotique, mais c'est quand même une évolution et ça, euh, il faut que vous, quand vous pensez à votre situation, euh, c'est très important, que vous l'imaginiez, non pas en termes de perte ou d'échec, mais en termes d'évolution personnelle, parce que il euh, n'y euh, a que de cette manière malheureusement euh, qu'on peut bouger, évoluer, ça, se, ça ne se fait jamais euh, vraiment dans la douceur. Hein. C est, c est, se mettre en mouvement, c'est se déséquilibrer. Deux bonnes journées cette semaine, dimanche et lundi, avec une lune qui sera en capricorne. Alors le capricorne est également un signe en harmonie avec le vôtre, on en a souvent parlé, et c'est un signe euh, bah de voyage, mais de voyage je dirais plutôt intérieur, voyage par la pensée, par euh, euh, l'imagination, et il se trouve que euh, peut-être vous ferez une lecture euh, qui va vous vraiment vous dépayser et vous changer les idées. Gémeaux et ascendant Gémeaux dans votre horoscope de cette semaine, que des bonnes nouvelles, hein, je vous le dis tout de suite. Euh, euh, non seulement les planètes sont toutes euh, plus ou moins bien placées par rapport à votre signe, mais Justement la, les nouvelles pourraient être euh, au programme, des bonnes nouvelles, des visites, des déplacements, des gens qui viennent vous retrouver, ou vous qui allez retrouver euh, des gens euh, que vous aimez bien. Il euh, y aura une ambiance de complicité, vous vous amuserez, il y aura de l'humour. Euh, euh, bon, je dis pas que c'est pour tout le monde pareil, chacun a sa, à sa manière, hein, euh, puis même si vous n'êtes pas en vacances, hein, ce sera également une semaine où vous aurez l'occasion de jouer, parce que vous en tant que Gémeaux vous êtes joueur, mais de jouer avec les sentiments des uns ou des autres, de jouer avec les mots, de jouer... Euh, euh, vous voyez, il y a différentes façons de, de s'amuser, le Gémeaux les connaît à peu près toutes. Hein. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire de mieux que euh, euh, c est, c est, c est cet aspect de Vénus par exemple, euh, euh, qui va être en, en harmonie avec Jupiter hein, en début de semaine, bon, l'a déjà été, hein, euh, la semaine dernière, mais là l'aspect va être exact et bon, certains d'entre vous pourraient faire une rencontre, hein? ça n'est pas exclu, d'autant plus que les vacances sont vraiment le moment idéal pour faire des rencontres. Je dis pas que c'est quelque chose qui va durer toute une éternité, mais profitez-en, je vous en prie, prenez ce que la vie vous offre sans vous poser de questions, euh, sans euh, euh, vous dire oui mais... Euh, non! Euh, hein, si vous avez l'occasion d'éprouver du plaisir et de vous sentir à l'aise avec les autres, et euh, c'est surtout ça, il y aura une espèce de communion hein, euh, euh, facile avec les autres, alors surtout euh, n'hésitez pas, hein, même si votre ascendant vous dit le contraire, allez-y, soyez complices avec les autres. Deux journées qui pourraient être encore plus sympathiques, hein, c'est mercredi et jeudi avec la Lune en verso parce que bon, euh, d'abord il euh, euh, y a peut-être quelque chose qui va vous changer les idées, euh, ou c'est vous qui aurez des idées. En tout cas ce sont deux bonnes journées pour euh, vous différencier des autres dans la manière euh, de vous exprimer, de vous comporter, de, de montrer que vous n'êtes pas... Euh, vous ne suivez pas euh, les autres comme un, euh, comme si vous étiez dans un troupeau, vous voyez ce que je veux dire? Vous vous, vous distinguerez des autres. Cancer et ascendant Cancer dans votre horoscope de cette semaine, euh, c'est bien simple, toutes les planètes sont en lion qui est votre deuxième secteur. Hein? Le zodiaque, euh, euh, on le fait commencer par votre signe, hein? puisque je n'ai pas votre thème. Euh, donc ça, le lion, c'est le signe qui vous suit, c'est votre deuxième secteur. C'est un secteur de propriété, hein? euh, disons qu'il flatte votre nature de propriétaire, et ça peut s'exprimer dans plein de domaines. Hein, soit bon vous travaillez, vous allez peut-être gagner euh, bien votre vie pendant cette semaine, euh, d'autant plus que le soleil est conjoint à Vénus, une planète d'argent, donc euh, bon, d'amour aussi, mais d'argent. Donc euh, il est très possible que vous fassiez des bonnes affaires si jamais vous travaillez. Euh, mais la notion de propriété, on peut également la retrouver euh, malheureusement en amour, où vous serez éventuellement un petit peu plus possessif que d'habitude, mais qui sait, peut-être que ça plaira à votre partenaire euh, parce que vous lui montrerez votre attachement. Hein. Euh, essayez de diminuer le côté un petit peu trop possessif et envahissant, et tout simplement de montrer que vous êtes attaché, que la personne, que ce soit votre conjoint, un, un ami, etc. compte pour vous euh, que euh, vous, avez, vous avez des liens euh, quand même assez forts, et euh, donc euh, vous voyez, ce sera euh, euh, bah, toute la semaine, vous aurez ce sentiment de euh, d'être, comment dire, en phase avec ceux que vous aimez, et que eux-mêmes sont en phase avec vous et tiennent à vous, il y aura une espèce d'échange à ce niveau-là et euh, ma foi vous n'en serez pas euh, du tout euh, mécontent, euh, je ne vois pas, bon il y a Saturne rétrograde, hein, donc le, ceux aussi qui ont cette dissonance, enfin cette opposition de Saturne, vous serez moins ennuyé euh, tant que Saturne sera rétrograde. Et puis euh, ceux qui ont le bon aspect d'Uranus, sachez que euh, bon, euh, l'évolution se poursuit mais Uranus rétrograde, donc euh, bon, c'est pareil, les choses reprendront leur cours euh, normalement quand la planète redeviendra euh, directe. Dimanche et lundi, euh, si j'ai un petit conseil à vous donner, accepter les invitations parce que bah, vous passerez des bons moments euh, avec les autres, ou alors vous-même organiser quelque chose où vous allez inviter des amis, un apéritif, un dîner, quelque... Vous voyez? Quelque chose de convivial et euh, où euh, vous pourrez euh, peut-être même euh, euh, les uns euh, amenant des amis, les autres euh, venant accompagner, bref, vous aurez l'occasion peut-être de faire de nouvelles connaissances. Lion et ascendant Lion, euh, dans votre horoscope de cette semaine, vous êtes vraiment les rois du zodiaque. Hein? Euh, toutes les planètes, enfin la plupart, sont chez vous, euh, soit en bon aspect avec Jupiter, le Soleil est conjoint à Vénus, euh, bon, il y a vraiment euh, de quoi être euh, euh, fier de vous, content, amoureux... Il euh, y, y, a, y a de quoi apprécier l'existence dans toutes euh, ses composantes. Seuls quelques-uns risquent d'être un petit peu embêtés par une euh, dissonance extrêmement rapide entre Mercure et Uranus. Vous aurez peut-être affaire à quelqu'un qui va vous apporter la contradiction ou alors c'est vous qui allez être en contradiction avec quelqu'un, mais franchement, être avec Mercure, vous savez, ça dure même pas une journée, hein, parfois une demi-journée, il s'agira d'une conversation hein, qui peut-être n'aboutira pas comme vous vous y attendiez, euh, ou alors un déplacement, euh, où euh, tout d'un coup vous serez euh, euh, obligé de changer de trajet, ou, vous voyez, c'est des détails souvent avec Mercure, des détails qui vous surprennent parce qu'ils ne sont pas euh, ce que vous aviez prévu. Alors bon, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de ne rien prévoir, hein? de laisser les choses aller euh, comme elles doivent aller, et, et tant pis si ça ne correspond pas à ce que vous aviez prévu au départ, c'est pas grave! Euh, après tout, on est au mois d'août, il euh, n'y a pas du tout de, il n'y a rien, il hein, n'y a aucune règle à suivre. Hein. Euh, en plus donc vous aurez aussi le bon aspect de Vénus et de Jupiter qui est encore exact en tout début de semaine et qui est réjouissant, il y a de l'amour dans l'air, il y a peut-être un accouchement pour, euh, pour certaines, une naissance, euh, euh, ou une création, mais enfin bref, vous voyez, euh, c'est vraiment une semaine euh, disons productive en, en bonne, euh, en, en bonnes choses et en, senti en bon sentiment et euh, en, en plaisir, en plaisir d'exister. Vendredi et samedi seront deux bonnes journées, la Lune sera en Sagittaire, elle va passer par conjonction sur Jupiter, donc ça va Hein, booster un petit peu les effets de, de jupiter, et je dois avouer que certains d'entre vous vraiment se sentiront euh, pousser des ailes d'une certaine manière, alors peut-être que vous serez dans un avion qui a des ailes, hein. heureusement que les avions ont des ailes, hein, sinon ils ne voleraient pas, mais euh, donc euh, voilà, deux très bonnes journées euh, où vous allez vous envoler euh, symboliquement. Vierge et ascendant Vierge, dans votre horoscope de cette semaine, bah vous êtes comme les autres signes, c'est-à-dire que euh, toutes les planètes sont euh, en Lion et pèsent leur poids hein, dans un secteur de votre thème euh, qui, ma foi, n'est pas le secteur le plus en vue. Disons que c'est votre secteur d'ombre, euh, puisque les planètes sont en Lion. Euh, le Lion étant, euh, si vous voulez, vous avez la réputation, vous les Vierges, d'être modeste, de ne pas en faire trois tonnes, d'être quelqu'un de très mesuré. Et le lion, c'est votre contraire! C'est... Euh, il est show off, il aime montrer euh, tout ce qu'il a, tout ce qui lui appartient, et euh, faire part de ses réussites, de ses succès, etc. Euh, si vous l'écoutez, tout va toujours bien et euh, il est le meilleur euh, d'entre tous. Alors ça n'est pas forcément une euh, conjoncture qui va, euh, qui vous va, euh, mais elle va vous donner euh, certainement l'occasion, et c'est là le conseil, euh, euh, mon conseil de la semaine, euh, d'être spectateur finalement de la comédie humaine. Mettez-vous en position d'observateur, euh, euh, vous restez euh, sous votre parasol hein, si vous êtes à la plage, euh, ou alors euh, bon, vous vous mettez dans un endroit stratégique où vous allez pouvoir observer les gens et euh, essayer de comprendre euh, pourquoi ils se conduisent de telle manière, pourquoi les uns se mettent, comment ils font, hein, pour se mettre en avant et finalement euh, attirer l'attention sur eux, euh, alors que peut-être c'est quelque chose que vous ne savez pas faire. Il euh, y a des leçons à tirer dans chaque euh, à, à chaque mois euh, donc à chaque signe qui est dominant hein, et le Lion est dominant en ce moment peut vous apprendre quelque chose que, qui ne fait pe peut-être pas encore partie de vous mais que vous pouvez intégrer de manière à être plus complet parce que on est complet quand on a intégré euh, un petit peu euh, tout le zodiaque, hein, qui est, je le rappelle, extrêmement symbolique. Dimanche et lundi seront euh, bah, des bonnes journées pour vous parce que vous serez euh, justement, vous saurez vous mettre en avant euh, à votre manière, c'est-à-dire très discrètement, sans faire de vagues, sans faire de bruit, mais euh, on ne pourra pas vous rater et on ne pourra pas se passer de vous, de vos conseils, de votre sérieux, de votre euh, de votre nature extrêmement euh, bienveillante hein, en ce qui concerne, en tout cas ceux qui ne vont pas bien. Hein. Parce que ceux qui vont bien vous les ignorez un petit peu, mais ceux qui vont pas bien vous vous occupez d'eux vraiment euh, très très bien. Balance et ascendant Balance, dans votre horoscope de cette semaine, j'espère que vous êtes dans un endroit qui vous plaît euh, et que vous êtes bien entouré parce que la semaine elle, semble être absolument formidable. Euh, toutes les planètes, la plupart, sont chez votre ami le Lion et les planètes qui vous embêtent comme Saturne, par exemple, reculent. Donc il euh, n'y a pas de contrariété à, à prévoir en ce qui vous concerne. Euh, tout est, euh, comment dire, tout va être nouveau pour votre regard, euh, vous allez découvrir des gens, des endroits, euh, euh, et, et, et cette, euh, euh, comment dire, cette, euh, euh, cette découverte, ces découvertes, vous nourriront, hein, nourriront votre imaginaire, et euh, ma foi, vous allez passer des très bons moments, même sur le plan amoureux, hein, étant donné euh, que c'est souvent votre principale préoccupation. Vénus est en bon aspect avec Jupiter, elle l'était déjà la semaine dernière, elle est encore en début de semaine, le Soleil est conjoint à Vénus, tout ça nous indique que euh, vous serez vraiment bien accompagné, ou alors que vous allez faire des, des rencontres euh, bah, très agréables, hein, et des gens avec qui vous vous sentirez en phase, euh, euh, même si ça n'est qu'amical. Euh, après tout, ce qui est important, c'est ce qu'on ressent, que ce soit de l'amour, que ce soit de l'amitié, du bien-être, euh, le ressenti euh, compte plus que les mots que vous allez mettre dessus. Hein. Euh, c'est l'émotion qui prime, surtout chez la Balance. Euh, vous êtes un signe extrêmement sensitif, euh, euh, sensoriel, et euh, la façon dont vous percevez les gens, elle est souvent liée à vos sens, hein, euh, parce que vous allez les toucher, vous allez les regarder, les écouter, tout ça, ça va vous donner une image d'eux qui va vous plaire cette semaine, l'image que vous aurez des autres sera plaisante, vous serez à l'aise avec euh, avec, les, avec les autres, euh, et même avec euh, votre conjoint si vous êtes marié, euh, ou avec vos enfants euh, s'ils sont avec vous en vacances. Euh, vraiment, euh, alors là pour le coup, euh, bonne semaine! Mercredi et jeudi seront plutôt agréables, encore plus même, hein, puisque la lune sera en verso et que euh, euh, vous entendrez des compliments ou alors c'est vous qui serez un petit peu flatteur avec les autres, mais toujours est-il que ça agrémentera hein, votre attitude, euh, agrémentera vos relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, ces deux jours-là, ça se passera bien. Scorpion et Ascendant Scorpion. Euh, dans votre horoscope de cette semaine, on a un espèce de d'amas planétaire en lion. Hein, c'est un signe important de votre zodiaque. je vous l'ai déjà dit, c'est une des bases hein, de votre thème, euh, qui représente votre carrière, les événements importants de votre vie, les personnages qui vous marquent, euh, qui jouent un rôle dans votre vie, et donc il euh, y a une conjonction Soleil-Vénus, est plutôt agréable, euh, mais il y a aussi une dissonance entre mercure et uranus, et ça c'est un petit peu moins agréable, parce que vous allez être très certainement euh, dans la contradiction euh, avec les autres, vous ne serez pas d'accord avec eux et vous le direz. Euh, ça ne concerne qu'une partie hein, de, des scorpions, ça vous concerne pas tous. Euh, il, il, est, il est possible que vous appreniez une nouvelle qui vous dérangera euh, euh, au fond de vous. Euh, voilà, il y a une petite notion d'imprévu, mais ça va durer hein, une demi-journée. Euh, il n'y a même pas à vous en protéger, simplement euh, essayez de trouver tout de suite quelque chose pour vous adapter à cette, ce petit imprévu euh, qui peut aussi être un imprévu lié au transport, hein, lié euh, au mouvement. Euh, vous pouvez donner un coup de pied dans quelque chose et vous faire mal, euh, par exemple. Ou alors vous pouvez avoir le pied sur le plancher euh, en voiture et aller euh, trop vite, c'est possible aussi, et la marée-chaussée ne tardera pas à vous à vous punir pour vos excès de, de vitesse euh, et votre impatience. Parce qu'en en fait, euh, toute votre attitude sera due à une forme d'impatience. Maintenant, euh, pour ceux qui ont la conjonction Soleil-Vénus, qui sont nés plus tard euh, dans le signe, euh, il est sûr que vous allez euh, réussir quelque chose, vous sentir accepté, euh, vous, vous sentirez aimé, même par un parent, par votre conjoint. Euh, disons que ça aura une importance particulière à vos yeux, parce que ça se passe en Lyon. Dimanche et lundi seront des journées agréables, vous serez bien entouré, bien accompagné, vous serez avec des personnes avec qui vous pourrez échanger. Euh, D'ailleurs si vous avez des conseils à demander, c'est le moment ou si vous avez des conseils à donner, c'est également le bon moment, donc profitez de dimanche et lundi pour être au maximum dans l'échange. Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, que des bonnes choses, c'est vraiment du gâteau pour la plupart d'entre vous. Bon, il y aura toujours quelques exceptions bien entendu, mais je veux dire d'une manière générale, la présence de plusieurs planètes dans le signe du lion euh, va vous être extrêmement favorable et elle sera favorable, euh, elles, elles, les planètes, seront favorables à ce que vous aimez le plus si vous êtes un, un vrai sagittaire, c'est-à-dire le voyage, le dépaysement, la découverte euh, de des gens, de, de d'endroits qui vous plaisent, de... euh, bon, c'est euh, en général hein, ce, que, ce que le sagittaire préfère. Mais vous êtes aussi des intellectuels, hein. il arrive que vous soyez de, de, de grands intellectuels, donc les découvertes que vous allez faire, elles peuvent se situer dans les livres. Hein. Vous allez étudier quelque chose précisément, vous y consacrez votre été, à moins que vous écriviez un livre, hein. c'est possible aussi. Euh, on, est tous, euh, on est tous des écrivains en herbe quand on aime lire, hein, euh, quand on aime la lecture. Euh, toujours est-il que bon, le soleil et vénus sont en, en phase, euh, sont conjointes, donc euh, le plaisir vous le trouverez dans des activités euh, liées à, euh, soit au voyage, euh, soit à la lecture et, ou à l'étude de, de certains sujets. Et vous avez également un bon aspect de Vénus avec Jupiter, Jupiter étant dans votre signe. Donc il euh, y a forcément quelque chose de... qui, qui est un petit peu exaltant hein, pour certains d'entre vous et qui euh, euh, vous donne l'impression d'être sur un piédestal. Donc attention un petit peu à la grosse tête, souvent c'est le cas hein, quand Jupiter est dans votre signe, ça vous donne l'impression d'être important mais peut-être que vous serez réellement important aux yeux de ceux qui vous entourent, vous serez une valeur ajoutée à leur vie, euh, ce qui est quand même assez euh, agréable, euh, euh, n'est-ce pas? Mercredi et jeudi seront des bonnes journées parce que bah, vous vous poserez beaucoup de questions, vous en poserez aux autres, vous serez curieux, et euh, bien évidemment vous apprendrez des choses. Hein. Quand on pose des questions, en général on a des réponses, hein. à moins que vous soyez entouré de personnes euh, mutiques, mais ça m'étonnerait. Je pense que vous serez entouré de personnes qui donneront des réponses à vos questions et que vous serez très content. Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, il y a euh, disons une majorité de planètes qui occupent le signe du lion, c'est le signe du mois, c'est un petit peu normal. Euh, sauf que ce n'est pas tous les ans que le soleil conjoint à vénus, que mercure se trouve également en lion, et que euh, bon... Euh, mars aussi hein, se trouve en lion. Donc euh, ce signe pour vous est un signe financier en premier lieu, euh, si on s'en tient au côté matériel, donc il est très possible que des questions d'héritage, de placement, euh, de donation, voilà, vous, vous préoccupent, hein, soit euh, disons euh, un petit peu euh, trop dans vos pensées, mais bon, cela dit, c'est aussi le signe qui représente les opérations financières, les opérations chirurgicales, vous avez peut-être choisi ce mois d'août pour faire une opération que vous deviez faire, hein, ça n'est pas exclu. Et au plan psychologique, alors le Lion euh, vous donne très certainement euh, un certain pouvoir. Hein. Et là on va plus euh, aller sur le domaine relationnel, parce que le pouvoir que vous allez exercer, vous allez l'exercer forcément sur ceux qui vous entourent. Euh, bon, ma foi, c'est pas forcément une volonté de puissance, hein, mais euh, disons que peut-être que par euh, votre réussite, votre savoir, vos, vos, euh, tout ce que vous avez accumulé dans votre vie, et bien vous êtes quelqu'un qui a naturellement du pouvoir euh, sur les autres à qui, je veux dire, on fait peut-être très attention à vous, et que euh, bon, vous avez, euh, vous aurez en tout cas cette notion euh, que euh, qu'on vous... Non pas que vous avez pris le pouvoir, là je m'exprime mal, mais que euh, votre expérience, votre expertise euh, vous donne un ascendant, voilà un ascendant sur les autres, et vous le sentirez davantage cette semaine. La fin de la semaine en général sera intéressante pour vous. Euh, euh, mercredi, jeudi, la lune sera en Verseau et il y aura une pleine lune. Donc la question euh, dont je vous parlais tout à l'heure euh, de nature financière, bah vous pourrez trouver euh, quelque chose, hein, vous, pou vous pourrez en tout cas y réfléchir trouver des solutions, en parler avec d'autres qui peut-être vous donneront des idées. En tout cas, ce sont des journées où il sera question encore plus euh, de vos finances. Verso <musique> Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, c'est pas compliqué, la plupart des planètes s'opposent à vous. Hein, elles sont en face, en lion qui est votre signe opposé et complémentaire en même temps. Euh, le soleil est conjoint à Vénus, ça c'est extrêmement agréable, donc euh, il est très possible que certains fassent des rencontres, hein, ou se trouvent en tout cas entourés de gens pour qui ils ont de l'admiration, et l'admiration souvent peut se transformer en amour, hein, c'est une des bases de l'amour. Euh, toujours est-il que euh, il y a en même temps un bon aspect entre Jupiter et Vénus qui était déjà un petit peu enclenché la semaine dernière, et que là aussi il y a, euh, comment dire, euh, du bien-être avec les autres, du bien-être avec votre conjoint peut-être, avec vos amis surtout, si vous êtes en vacances avec des amis, eh bien vous passerez une excellente semaine. Bon les seuls qui seront un petit peu embêtés, euh, on va les mettre de côté, euh, ce sont ceux qui reçoivent la dissonance d'Uranus, mais comme Uranus va euh, rétrograder à partir du, du 11 euh, ou du 13, je sais plus, euh, bon, euh, elle sera moins virulente. Hein. Donc euh, cette euh, dissonance entre mercure et et Uranus qui peut euh, encore une fois apporter une nouvelle qui ne sera pas tout à fait de votre goût, euh, ben, disons que Peut-être que ce sera au contraire une bonne nouvelle étant donné que la planète rétrograde, les choses peuvent se retourner, la situation peut se retourner et euh, cela à votre avantage bien évidemment. Il euh, n'y a pas vraiment d'autres... Si, il y a Mars hein, qui s'oppose à vous aussi, euh, euh, 3e décan et euh, bon alors là attention, euh, euh, Hein, mettez la pédale douce, essayez de ne pas euh, répondre à l'agressivité des autres, parce qu'on essayera peut-être euh, de vous pousser dans vos retranchements. Vendredi et samedi euh, seront vraiment très agréables, la Lune étant Sagittaire, donc euh, c'est votre secteur d'amitié, hein, euh, et de projet aussi euh, secondairement, mais surtout d'amitié, donc vous serez forcément bien entouré, vous serez forcément avec des gens avec qui vous avez des affinités et donc vous pourrez vous laisser aller et être complètement vous-même. Hein, ne vous mettez pas de, de contraintes, la laissez-vous vivre et vous passerez de très bons moments. Poissons et ascendant Poissons dans votre horoscope de cette semaine. Et eh bien comme pour les autres signes d'ailleurs, euh, vous avez euh, toutes les planètes qui sont réunies euh, en lion, euh, un signe de votre zodiaque qui n'est pas extrêmement fort, mais enfin c'est quand même le signe solaire, donc il est important euh, et il gère euh, votre travail, votre vie quotidienne, le, le côté serviable de votre personnalité. Donc c'est tout ça qui va être mis en avant, d'autant plus que le soleil euh, donc en lion est conjoint à vénus, donc euh, très certainement vous serez content de rendre service, ou alors c'est quelqu'un qui vous rendra service, hein, ça peut être à l'inverse aussi. Euh, donc on sera, on est dans une, comment dire, dans une ambiance où les gens ont besoin de vous, enfin ceux qui vous entourent ont besoin de vous, euh, que vous participiez ou que vous preniez même les initiatives, hein, puisque Mars est également dans le coup. Euh, alors peut-être ça peut faire un peu lourd par moment. et puis vous pouvez vous dire ben quand même ils exagèrent, ils pourraient participer aux tâches, euh, parce que on, on, on est dans le domaine des, des, des de détails, hein, de, de euh, qui fait la vaisselle, qui euh, range la vaisselle, euh, qui fait le repassage. Vous voyez ce, ce genre de, de trucs un peu idiot, mais qui... Euh, euh, qu'on est parfois obligé de gérer aussi pendant les vacances, hein, ma foi! Euh, donc si vous n'avez pas euh, auparavant euh, euh, mis les choses au point, euh, vous allez être embêté! Hein. Essayez, euh, si vous partez maintenant par exemple, donc de bien définir les tâches des uns et des autres, parce que sinon c'est vous qui allez vous retrouver à, à, tout, à tout faire. Il euh, y a Jupiter qui va redevenir direct hein, le 11, donc ceux qui attendent une mutation, une promotion professionnelle, etc., vous allez être à, à partir, hein. je ne dis pas que ça va être maintenant, mais à partir du 11, euh, disons que Jupiter redevient direct et que les choses vont certainement progresser à un moment ou à un autre. Dimanche et lundi seront des journées plutôt agréables, parce que la Lune occupera un secteur amical de votre zodiaque euh, et que, bon, ma foi, il euh, y aura euh, très certainement des moments où vous serez euh, en compagnie d'un euh, ami ou d'une bande d'amis, mais euh, je pense plutôt que vous êtes euh, assez euh, sélectif euh, côté amitié, et que donc euh, vous serez plutôt accompagné d'un ami, ou vous accompagnerez un ami euh, avec de bons moments euh, en perspective. Je vous dis bye bye et bon courage hein, si vous êtes de ceux qui reçoivent les dissonances. Ne vous énervez pas, prenez votre temps, réfléchissez, posez-vous, après tout euh, c'est la semaine euh, la plus creuse de l'année donc vous pouvez avoir euh, du temps pour vous, et donc on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, si vous voulez plus de détails, vous allez sur rtl.fr, euh, vous appelez le 3210 ou vous allez sur le site du figaro tv magazine.